Donc mon activité principale, c'est enseignant, donc on fabrique des têtes, mais concrètement on ne voit pas le fruit du travail mis à part au bout de 10-15 ans. Donc il me manquait ce côté un petit peu création, ce côté, euh, ce côté euh, on met la main à la pâte. J'ai mon grand-père qui était menuisier, donc quand on était petit, on allait aussi, euh, on était plus pour casser que pour fabriquer chez lui, mais on cassait du bois. <rire> bon maintenant on essaie de faire le côté inverse. Euh, donc euh, c'est vraiment ce qui me plaît, c'est de partir de quelque chose de brut, notamment des. Bon, ça c'est pour les fûts en douve, donc partir d'une planche, et puis euh, arriver à un fût, euh, tourner le fût, euh, arriver à un produit fini qui est, euh, qui est sympa, qui est vraiment sympa. Alors j'ai commencé par euh, le piano en, en étant gamin. Donc, euh, mon grand frère qui voulait faire du piano, donc les parents ont acheté un piano, forcément. Et nous, bon, j'ai un frère jumeau, donc tous les deux, on a dû continuer sur la lancée. Donc, à 8 ans, avant, on a commencé le piano. Alors, le copain vient nous chercher pour faire du foot, ben non, on fait le piano. Donc, c'était une contrainte au départ, donc le solfège, le piano. Et finalement, ça m'a permis de, de savoir lire une partition, ça m'a permis d'être, euh, comment je vais dire ça, ça m'a permis d'être... Euh, d'avoir l'oreille musicale entre guillemets euh, et la batterie c'est venu à la fac avec des copains donc euh, on traînait un petit peu sur le banc, le banc de la fac et bon on va faire un groupe donc on a commencé à jouer à faire à faire les cons avec les copains faire un pseudo groupe voilà. donc c'est comme ça que je suis arrivé à la batterie donc j'ai commencé la la rénovation en nous promenant à la de Lille. Donc on est tombé, euh, on, se on est tombé sur deux vieux tambours, on a dû payer ça 40 euros à l'époque. Euh, deux vieux tambours dans un état déplorable, des tambours laitons. Bon moi bah, j'ai dit bon on va, on va essayer de faire quelque chose avec. Et bon ça m'a plu, beaucoup plu. Bon, je les ai revendus et j'en ai racheté d'autres, forcément, qui étaient aussi dans un même état, etc. etc. Donc là c'était purement tambour de fanfare, euh, etc pour commencer le carnaval, ils en sont très très bien aussi euh, je suis venu à la customisation des, des fûts en bois euh, en, sur un, en allant sur un site d'annonce, donc j'ai découvert Serge Zaplana qui vendait des fûts euh, érables des anciens fûts de chez Capel puisqu'il a travaillé pour la marque Capel. donc il avait récupéré ça avant de partir donc je lui ai racheté, on a sympathisé, on s'est lié d'amitié et puis c'est là où du coup ben, j'ai sauté, euh, sauté le pas puis on, je suis parti sur Marseille pour, euh, pour cette petite formation qui, euh, qui m'a grandement aidé. C'est une formation qui a été assez condensée. Donc il m'a transmis un petit peu, euh, très légèrement son savoir. J'apprends encore tous les jours aussi à ses côtés. Même s'il est à beaucoup de kilomètres d'ici, mais on est beaucoup en contact. Donc il m'a formé au travail du... des fûts en douve notamment, au travail du bois. Et on est associé. Même si on a deux marques différentes, on est quand même associé. Donc il y a des batteurs qui viennent, euh, euh, on va dire, euh, au, -dessus, au, au, au, nord de, au nord de Paris, des batteurs qui sont envoyés par Serge, puisqu'ils ne peuvent pas forcément se déplacer jusqu'à Marseille. Et inversement. Euh, puisque bon, j'ai aussi mes limites pour l'instant, parce qu'il ne m'a pas encore donné toutes les clés, notamment au niveau des vernis, etc. Donc j'ai encore énormément à prendre. Mais voilà. Ouais, au, au fur et à mesure, ça commence à... Ça, comme, la sauce, elle commence à prendre. La grosse difficulté, c'est concilier vie de famille, vie de professionnelle ou la première profession et la seconde profession qui, qui me botte davantage parce que c'est ce, ce, ce qui me plaît, c'est ce qui me plaît vraiment. Maintenant, c ça reste du, pour les acheteurs, c'est du loisir. Donc c'est forcément, quand c'est assez difficile en termes euh, financiers, ben, c'est les loisirs qui trinquent. Donc ils ne vont pas forcément venir acheter un produit, une cymbale ou une caisse claire ou je ne sais quoi. Donc c'est pas stable. Donc, je garde cette activité principale qui est l'enseignement pour avoir la stabilité. Parce qu'il faut payer les factures. Et bon, ben, ça c'est du, du, du plus. Mais c'est du plus qui me vote. Donc, si je n'avais pas euh, Isabelle, mon épouse, qui prenait aussi le pas sur la vie de famille plus que moi pour ces temps-là, euh, je ne pourrais, pourrais pas faire cette, cette activité. C'est la principale difficulté, c'est la conciliation du temps vie professionnelle, vie familiale, puisque ce temps vie professionnelle, il est décuplé parce que euh, voilà, les deux activités, c'est pas multiplié par deux, mais presque. D'ici quelques années, en termes d'ambition, euh, mis à part continuer sur ce que je fais euh, et améliorer ce que je fais, parce qu'on apprend tous les jours. Je veux rester encore sur le local, bon, même si j'ai des batteurs qui m'envoient des projets euh, pour des rénovations, etc. Mais j'aime bien travailler avec des gens, ils, bon, ils viennent me voir, on discute ensemble, on essaie d'affiner un projet en, ensemble, enfin, on essaie d'affiner le projet. En termes, enfin, à très très long terme, pas des ambitions folles, je veux continuer, c'est ce qui me plaît, je veux continuer là-dedans. Je veux pas développer une entreprise de demi salariés. Je veux continuer de faire mon petit chemin euh, tranquille. Alors en termes de logo, pour me démarquer un petit peu, euh, moi j'ai mon frère jumeau qui, euh, qui m'a fait mes premiers logos, enfin le deuxième également. Donc euh, C'est vrai que dès que je pose sur, sur le flux euh, qui, est en, qui est terminé, donc la dernière étape c'est poser le logo, euh, bah, ça me plaît parce que du coup il y a le boulot aussi de mon frère qui arrive, euh, arrive dessus, donc ça c'est ce, ce qui me touche également. Pour me démarquer sur le plan sonore, j'ai reçu la caisse de Serge, euh, et en fait, euh, bon, là, elle n'est pas réglée, mais en fait elle l'explose. Et j'ai jamais eu ça dans une batterie, enfin dans une caisse de, de commerce. Euh, donc voilà, c'est pour ça aussi que je me suis tourné euh, sur, sur cette fabrication aussi un petit peu plus euh, artisanale. Enfin, artisanale. Euh, maintenant sur le plan sonore, euh, oui c'est arrivé à ce que à, à, des, choses, à des choses comme ça. Arrivé à, à quand... Moi je prends mon pied c'est quand le batteur il arrive pour chercher sa caisse claire et puis il tape une fois dessus et puis euh, tu vois un sourire qui arrive à ses oreilles quoi. Ça c'est voilà, c'est il y a rien à dire là-dessus, c'est l'objectif, c'est le, le Graal. <rire> c'est le Graal.